Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Prairie. Ce matin, je suis là pour vous montrer comment importer un monde sur Minecraft. Donc, une fois qu'on a choisi le monde qu'on veut télécharger, on a juste à cliquer dessus. Moi, j'ai choisi mon monde préféré, un cycle de probabilité. Donc, en cliquant dessus, on arrive sur notre lien Drive, donc puisque nous autres, on a placé nos mondes sur le Drive. Donc, on arrive sur ce lien-là, mais il n'est pas téléchargeable directement. Donc, il faut cliquer sur Télécharger. Sur ordinateur portable, c'est pratique, il va se télécharger directement. On a besoin seulement de cliquer et on va voir l'onglet Minecraft en bas s'ouvrir et commencer le téléchargement et l'importation du monde en question. Donc, une fois que notre monde est, est téléchargé, on arrive directement à l'intérieur du monde et on peut ainsi en profiter euh, pleinement. Une autre technique pour télécharger un monde sur Minecraft, c'est de l'avoir préalablement téléchargé sur son ordinateur. Une fois que c'est fait, vous entrez dans votre Minecraft, sur l'onglet Jouer, vous allez dans Importer. Ça va ouvrir la fenêtre de téléchargement qui va vous amener à l'emplacement du fichier que vous voulez avoir. Donc, moi, j'ai choisi Village d'Halloween. Le monde a téléchargé et est abouti. Il est maintenant affiché dans mes mondes. Donc là, je l'ai ici. Il me permet. Il me reste juste à l'ouvrir, le laisser se télécharger et l'utiliser avec ma classe. Voilà, vous avez accès à un monde Minecraft. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment importer un monde sur Minecraft. Maintenant, je vous laisse vous amuser avec vos élèves. Passez une belle journée.